Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément iframe. Pour ceux qui ne le savent pas, nous travaillons avec l'outil Shita de la plateforme Builderall. Aujourd'hui, nous continuons avec un iframe et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer vos vidéos Facebook en utilisant l'outil iframe. Donc Pour cela, vous allez sur votre page. Vous allez suivre, votre jeu ça vous allez sur votre page facebook hein, où vous avez publié vos vidéos et vos, vos vidéos donc euh, vous allez sur la publication vous cliquez sur trois points et là c'est marqué en dessous intégrer un site vous cliquez dessus et vous allez copier le code ok une fois que c'est fait vous venez là vous retournez sur votre votre éditeur vous cliquez sur le crayon et là on va le regarder vous allez coller le code ici donc celui là on le vire parce qu'on n'en a plus besoin euh, vous, vous rappelez quand on travaillait pour quand on le faisait avec la carte il y avait moins de, euh, de le rendre on va dire responsive c'est la même chose qu'on va faire ici on va mettre 100% pour qu'on puisse lui donner la forme qu'on veut d'accord tac tac tac on supprime ça ok super et bon je vais appliquer bon, voilà. normalement ça s'applique automatiquement mais bon, euh, la... c'est mon habitude alors euh, donc, une fois que c'est fait, bon, normalement ça devait changer, mais euh, vous comprenez pourquoi des fois il peut avoir un bug, mais c'est pas grave. On enregistre, on publie et on vient ici, on recharge. Okay? On a notre vidéo qui s'affiche là. Bon, On dirait qu'elle n'est pas bien centrée dans vidéo. Si je clique dessus, ça s'affiche bien manifestement, mais, euh, euh, mais la présentation initiale n'est pas terrible en fait. D'accord, la présentation initiale, vous voyez là, on dirait que c'est coupé. Maintenant, comment est-ce que je peux corriger ça bon, Je vais recharger cette page là pour qu'on puisse voir l'erreur où, où elle est actualisée. Vous remarquerez que j'ai bien enregistré avant de avant de recharger hein, pour ne pas avoir pour ne pas perdre mon travail. Donc là, je recharge et je vais fermer ça. Et là, euh, la présentation, on dirait que c'est un peu coupé. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ça soit en entier. Donc, pour ça, hein. Donc, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez un hein. petit, grand, etc. Vous faites comme vous voulez. Bon, Là, moi, quand même, je veux que ça soit en entier. Donc, je fais ça comme ça. ok. Et je veux le centrer. Donc, si vous le mettez petit, vous pouvez mettre des petits en mettant plusieurs vidéos à la suite de l'autre. Et là, on va l'enregistrer. Et on le publie à nouveau. Et on va aller regarder à quoi ça ressemble. D'accord, on fait ça, on recharge. Mm -hmm. Ok, donc voilà on a notre vidéo, maintenant c'est la présentation la plus, la plus entière. Un, un peu plus en Un peu plus en entier, pardon. Euh, et de dessus donc notre vidéo qui est en train de tourner. Si je fais pause, il y a d'autres vidéos qui s'affichent. Quand je vais cliquer dessus, ça me redirige sur Facebook. Bon, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qui va arriver quand vous le faites. De toute façon, ça vous redirige sur Watch. Et bon, les gens vont regarder votre vidéo et puis après, ils vont regarder d'autres vidéos à moins qu'ils cliquent sur euh, votre lien, le lien de votre page. Ok, ça, c'est concernant votre euh, la vidéo. Euh, avant, en fait, euh, que les gens soient connectés à Facebook ou pas, ça s'affiche. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que soit chez Facebook ou chez Budorol, ils ont fait une manipulation. Du coup, quand vous n'êtes plus connecté à Facebook, je pense que c'est plus chez Budorol qu'ils ont fait la manip. Euh, à moins qu'ils l'ont recorrigé. J'avais fait un test euh, il n'y a pas longtemps et euh, Du moins, je travaille pour un client et j'ai remarqué ça. Donc, on va faire le test en écoloingto. On va voir si si la page Facebook euh, s'affiche. Euh, ok, ça s'affiche. Donc, super, super. Donc, on a dit que mauvaise langue, donc corriger. Donc super. Donc voilà, c'est comme ça que vous intégrez euh, Facebook sur, du moins vos vidéos Facebook, sur votre page en utilisant un iframe. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez qu'au niveau de l'agence web adv2, nous avons mis en place une formation gratuite pour vous. Pour ce faire, hein, allez directement sur notre site ADW2.fr, Vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près. Vous allez trouver un bouton. C'est marqué je commence ma formation. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations hein, pour créer votre site internet. Nous sommes une agence web, ça nous ferait plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos, vos campagnes, que ce soit Google Ads, Facebook Ads ou, ou d'autres formes d'ads. Euh, pour cela, contactez-nous en nous envoyant euh, un formulaire. Cliquez sur le bouton hein, pour remplir le formulaire et nous l'envoyer. Ou envoyez-nous directement un mail ou appelez-nous à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou YouTube, en tapant agence web e. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.